Coucou YouTube Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une 30 kills avec plein de shots plutôt ouf. Il y avait de l'inspiration. J'espère que vous avez kiffé. On est vraiment dans la dernière ligne droite avant les 200 000 abonnés. Donc abonnez-vous. je vous bute. Le Lord, le Lord, J'ai un petit diamantier. Le script, le script est si fort. Hein. Oh mon dieu. Vous vous rendez compte les gars que il a failli me tuer là malgré que je lui ai tiré les balles dessus Apparemment il y a deux pangolins ici les gars. C'est quoi ça Je suis pas sûr que c'est comme ça qu'il fallait l'équiper en vrai Genre je suis pas certain certain Après je suis pas un professionnel Donc euh, j'ai peut-être pas mon mot à dire aussi Mais Et là j'ai mis vraiment des doutes Un peu pour le coup C'est une arme du sol T'as l'air fatigué Ouais c'est la tequila hier frérot Elle a, elle a trop cogné Attends, Pourquoi je peux plus descendre de l'avion une petite perte de paquets à 95%. C'est pas mal 95% de perte de paquets quand même. Trêve de rigolade les gars. On doit aller lever en Y ce mec là. Il avait des coucouilles toutes petites, ce monsieur, les gars. Oh oh. Oh oh. Oh oh. mal la taille du La taille du les gars, exactement. Mais non. Mais non. On vient de se faire break shield par un joueur. Oh mec Alors on aime camper les shops On aime camper les shops grosse merde Le gars se rapproche Changement de zone de sécurité Reconnaissance en approche J'ai des Non Reconnaissance en approche Je vais nous faire déclencher Attention le drone n'a plus de carburant Retour à la base pour Ravisak Retourne dans le lobby, petite pute. Hein. Ça prendra à camper. Allez, les gars, on déroule le jeu. On déroule le jeu, messieurs. Je crois qu'il a cassé sa souris. Moi, j'aurais dû une manette, mais euh, why not? What a sniper, guys! What a legend! Lol. Touche pas avant garde, trop simple. cœur là-bas. Non C'est celui qui tire avec son arme à la mire, là-bas, les gars. Et lui, il a un skin de base, il est low-level. Ah, c'est plus l'arme à la mire, apparemment. Et mec, il m'a saoulé, lui. La puce. Ah. C'est un bouclier ça Ah, c'est encore le stream hacker. Ok. Non, ça, ça en est un autre Peut-être, peut-être que j'ai le temps. C'est le stream hacker, les gars. Mmh. Regardez-le, les gars. Regardez-le. Vu qu'il a plus de stuff, il est en train de s'enfuir. C'est qu'une merde. J'ai même pas besoin de viser. Cette scène a était pas mal les gars Jump shot 180 tirs Thermite qui s'accroche Lance roquette Turn alors qu'on fait une explication au chat Dommage, dommage, dommage, dommage, c'est pas grave les gars, c'est pas grave. Je perds juste un peu, de, je perds un peu de loot. Dans tous les cas, j'ai euh, ça qui est important à côté. C'est dans le Rewind. Le Rewind, c'est les seuls que j'autorise à faire ça, les gars. Les seuls. Parce que le problème, tu vois, avec euh, les, les autres pages, etc. J'adore euh, les, les mecs, les mecs de, de code QG. Tu vois, vraiment, c'est humainement, je les, je les trouve super cool. Mais le problème, c'est qu'ils ont une communauté d'attardés mentaux, tu vois. Vu qu'ils sont sur Facebook, etc. Et qu'à chaque fois qu'ils mettent un clip, etc. de moi, derrière, je me retrouve avec full demeurer qui viennent sur le live. Et déjà que je leur... Euh... Déjà qu'ils ont un contenu gratuit, tu vois, on va pas le... Qu'est-ce que je veux dire C'est pour ça que j'aime pas qu'on mes clips. Allez on avance les gars. Je sais comment je vais la jouer les gars. Je vais prendre une autoréa. Je vais utiliser mon trophy sur euh, la voiture et je vais full chase toute la game. Même si je dois perdre cette partie, c'est soit je fais une 30 kills les gars, soit... Soit je fais une 30 kills, soit je perds cette partie. Ça vous va comme deal Il y a un camion qui attend bord de zone, il y a un sniper qui est sur le toit à gauche, il y a un mec qui campe là-dedans. Je, je vais temporiser le border pour euh, punir ces fils de pute. Hein. Ah, désolé Malik Quand je parlais de FDP je parlais de toi Quoi Allo wow, Allo Allo Allo Allo Oh Non je vais plus Qué calor, chat, qué calor. Es un nombre, sí. Que calor, what a move by Chao. Chao is incontestable. The best player in this game. He has vision. He has all. All players want to be Chao. One player in this house, man. I understand. Chao, maybe. Maybe, Chou! Chou, try to push! What do you want, bitch? What do you want on Chou? What do you want on me? Stephanie! Derrière, derrière, derrière, devant, derrière, devant, derrière. derrière. Oui oh, C'est pas bon. C'est la rue en vrai. Bien la poule. What a cover! 30 les gars 8000 de dégâts 3 stream hackers dans la game Des kills en plus Mes salopes comme j'aime les appeler Mes morceaux de viande What a game Eh hey, les gars Vous étiez tous à chier dans cette partie Hop yep.